Euh, bonjour, bienvenue, tout le monde parle français okay. Parce que le titre est en anglais, c'est pour bon, ça. Euh, donc je vais vous parler de comment indexer des documents euh, OpenOffice, PDF, etc., dans, avec la suite Elastic. Et ce qu'on appelle maintenant la Elastic Search Platform. Au niveau marketing, on a changé euh, les noms. Donc c'est quoi la Elastic Search Platform C'est euh, Elastic Search principalement, moteur d'indexation de recherche, j'espère que vous connaissez. Euh, Kibana, outil de visualisation au-dessus de tout ça, puis une couche d'intégration, des connecteurs et tout ça. Ça peut tourner dans le cloud, ça peut tourner sur vos laptops, et le but c'est d'intégrer plein de données euh, à gauche, pouvoir les visualiser à droite et les utiliser à droite. Et au-dessus de tout ça, on fait tourner euh, aussi trois solutions pour euh, tout ce qui est sécurité, protection des endpoints, SIEM, observabilité et Enterprise Search, qu'on va plutôt regarder aujourd'hui. Euh, alors pour indexer des documents, euh, pour pardon extraire de, des informations depuis euh, des documents OpenOffice, PDF, etc. Il y a une super librairie qui s'appelle Apache Tika et qui permet de faire euh, ce travail-là. Donc c'est une bibliothèque là, en Java que vous pouvez utiliser. Elle supporte tout un tas de formats que vous voyez ici. Alors pour certains formats, par exemple les formats audio, elle va pas faire l'extraction du contenu audio. Elle va faire l'extraction des métadonnées du, du document euh, MP3 par exemple, genre le bitrate, euh, le, le je sais pas le la, la longueur du, du, du morceau, etc. Comment on extrait C'est simple, un petit peu de code Java, on récupère un handler, et puis on utilise le parseur, là, la méthode parse, sur le stream qu'on a reçu, et on extrait euh, du handler les, le texte qui a pu être extrait, extrait du document. J'aime bien faire ça <rire> Et puis euh, les métadonnées, donc qui sont euh, formatées, euh, titre, keyword, etc. Et en fonction du type de document, Tika sait aller chercher euh, quel est le nom de la métadonnée qui correspond euh, correctement. Alors pour faire ça dans Elasticsearch, il y a une première solution qui est utilisée ce qu'on appelle le Ingest Attachment Plugin. Euh, ça permet de, de donc d'utiliser ce qu'on appelle les pipeline ingest dans Elasticsearch. Et les pipelines ingest, ils servent à quoi Vous avez un document JSON en entrée en haut à gauche, et vous voulez pas l'indexer tel que, vous voulez le transformer à la volée avant vraiment de l'indexer. Pour ça, on passe par un pipeline d'ingestion, que vous voyez au milieu, et dans ce pipeline, on définit des processeurs. Ici, j'ai deux processeurs, j'ai le processeur dissect, qui me permet de faire euh, un peu du, du grep, bon, d'expression régulière, sur euh, mon contenu message et d'extraire euh, le label et le champ timestamp, par exemple. Et puis après, je passe par un autre processeur, qui est le lowercase, qui va permettre de mettre mon champ label, par exemple, en minuscule. Ce document JSON final qu'on voit, c'est celui qui va être vraiment être indexé dans Elasticsearch. Donc c'est ça, les ingest Pipelines. Et parmi les processeurs qui existent, eh bien, il existe un plugin, donc il est à installer, vous avez la commande dans la documentation, si vous tournez dans le cloud, ce qui va être le cas de ma démo, vous avez une case à cocher pour dire je déploie aussi ce plugin-là, et euh, bah, du coup vous bénéficiez du euh, ingest attachment processor, qui va utiliser Apache Tika et le code que j'ai montré euh, tout à l'heure. En fait. Donc on va voir ça, en démo, espérons que ça fonctionne. Donc j'ai euh, ici j'ai un fichier texte, euh, voilà, qui contient juste euh, ce texte-là. Et euh, je veux l'envoyer dans le, un pipeline d'ingestion. Donc il va falloir que je définisse le pipeline d'ingestion. D'accord, je ne suis pas du tout au bon endroit. Ici, ah mais je suis plus connecté, cool. C'est pas grave, ici je vais être connecté. Donc pour définir un pipeline d'ingestion, voilà comment je fais, je, je définis un pipeline d'ingestion qui s'appelle Attachment, et je vais utiliser le processeur Attachment, donc le plugin dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais extraire l'information du champ qui s'appelle Data, et en même temps, euh, la façon dont vous allez fournir le, le, le, le contenu binaire à Elasticsearch, vous allez devoir l'encoder en BAS64 dans un document JSON. Et généralement, ça sert à rien de garder ce contenu binaire qui prend beaucoup de place dans Elasticsearch. Autant l'enlever directement, donc vous pouvez faire remove binary true, comme ça il n'apparaîtra plus. Donc voilà, j'ai créé mon pipeline ingest. Comment on s'en sert Là, je vais utiliser l'outil de simulation, je ne vais pas vraiment indexer un document, ça va être plus simple. Donc imaginez que j'envoie un document JSON qui contient ce champ data avec un contenu base 64 cest c'est-à-dire ici, rien de spécial. Je vois en sortie qu'il m'a généré quelque chose. Bon a priori rien puisque ce n'est pas vraiment du bas64 que j'ai ici. Donc je vais retourner ici et puis je vais faire un petit pipe. Bas64. Okay. Donc ce contenu là, je le prends, clac, je, je le mets dans ici, à la place de base 64 et j'exécute la même commande. Et je vois qu'il a reconnu que c'est du content type textplane. C'est le contenu, bah, c'est le contenu qu'on a vu tout à l'heure. Et puis euh, c'est a priori c'est en anglais voilà la taille. Voilà les données qu'il a réussi à extraire. Alors j'ai fait un petit outil ici qui s'appelle euh, simulate, je crois, c'est ça. Et puis je lui donne le même document. Et en fait il va faire exactement ce que je viens de faire dans la console de Kibana, mais là il va le faire en, en, en curl. Ça, ça va me permettre de passer, si ça fonctionne, des éléments. Euh, d'autres documents sans avoir à faire ce copier-coller de BAS64 qui risque d'être un peu long. Donc j'ai toujours euh, même entrée, même réponse que ce qu'on vient de voir tout à l'heure. montre Donc j'ai d'autres types de documents, j'ai le test ocr.png, donc c'est une image, j'exécute ce truc là, donc voilà j'ai un petit contenu, enfin, pas mal hein, un gros contenu BAS64 qui est envoyé, imaginez ça quand même, ça traverse le réseau, ça va dans un Elasticsearch Elasticsearch il doit prendre ça en mémoire dans la JVM, il doit décoder le contenu bas 64, donc pour en avoir une autre version, et puis en fait, env envoyer ça à Tika, extraire le contenu. Enfin, il y a une petite charge mémoire si vous imaginez ce qui se passe derrière. Pour extraire, rien. Donc on a perdu vraiment du temps. Alors pourquoi Parce que le Ingest Attachment Plugin ne sait pas faire d'OCR. Donc euh, voilà, toutes les images et tout ça, il ne saura pas les traiter. Les images dans les PDF non plus, il ne saura pas les traiter. Euh, il peut arriver que vous ayez des plus gros documents. Donc là, j'ai un document qui est un peu plus gros, qui s'appelle Big Notice. Je vais effacer. Donc là, j'ai un gros BAS64 à envoyer. Donc ça peut prendre un peu de temps aussi, côté Elasticsearch. Voilà, il m'a extrait du texte, ça fonctionne. Hein, mais il y a un petit souci quand même dans, ce, dans, dans tout ce qu'on fait, c'est que là, on a envoyé quand même beaucoup, beaucoup de volume pour finalement extraire pas tant de choses que ça. Imaginez, vous avez beaucoup d'images dans votre PDF. Et en fait, il n'y a que très très peu de texte et quelques métadonnées. Vous allez envoyer, je ne sais pas, une centaine de mégaoctets à travers Elasticsearch et c est, c est, ça ne vaut vraiment pas le coup, à mon sens. Donc à la place, j'ai créé un projet il euh, y a quelques temps, qui quelques temps, en 2011, qui s'appelle fscroller, euh, qui permet de, de traiter ce problème. Alors, C'est un projet qui, est, qui a pas mal de, de, de, de stars maintenant sur GitHub, je suis assez content, c'est mon plus beau projet et je vous en parlerai un petit peu à la fin de la communauté, là-dessus. Euh, par contre, je vais faire un petit disclaimer avant, euh, ce n'est pas un projet qui est supporté officiellement par Elastic, c'est un projet que je fais euh, sur mon temps, euh, voilà, il est supporté que par la communauté FS Crawler, moi, en gros, sur Discus et Stack Overflow. Ceci étant dit, je vais vous expliquer maintenant ce qu'il fait. Euh, donc c'est une architecture euh, un peu à la Logstash, Logstash, ça fait partie des, de la couche d'ingestion qu'on avait en bas là, c'est un ETL extrait depuis une source, transforme à la volée et charge vers une destination. Mais on retrouve un peu les mêmes étages dans, dans FS Crawler, une partie entrée, une partie filtre pour transformer, et puis une, une partie sortie. Dans les parties entrées, vous pouvez mettre FS Crawler à l'écoute, à la lecture d'un répertoire local, et puis en fait il va aller crawler le contenu de ce répertoire local, et envoyer ça vers le, ce qu'il a trouvé vers l'étage suivant. Vous pouvez monter évidemment un répertoire, votre NAS, il y a aussi le support de, de, de, le, du crawling sur SSH ou sur FTP, et puis il y a aussi un endpoint HTTP REST, où vous pouvez uploader sur FS Crawler en fait votre document binaire, et qui ensuite va passer à l'étage suivant. L'étage suivant c'est « je ne fais rien », je suppose que j'ai un document JSON en entrée, je l'envoie directement à Elasticsearch, pourquoi pas, j'ai eu ce, cette demande-là, donc euh, c'est facile à supporter. J'ai eu la même demande pour du XML, j'ai plein de documents XML, je ne sais pas comment les envoyer à Elasticsearch. Bon, vous pouvez utiliser Logstash, mais voilà, ce truc-là, c'est le faire aussi, si vous voulez, donc ça transforme juste en JSON. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation d'Apache TK. Donc euh, typiquement, le code qu'on a vu tout à l'heure en Java, c'est ce qu'il y a dans Fscroller, et en sortie, bah, vous dites euh, « je veux l'envoyer vers Elasticsearch ». Donc c'est quoi l'intérêt de ce truc-là C'est que tout ce qui va transiter cette fois sur le réseau, la petite partie verte ici, là, ça n'est plus que le texte qui a été extrait et les métadonnées. Donc on ne va plus renvoyer tout le gros document binaire dont on n'a pas vraiment besoin en fait. On va envoyer que les données utiles pour Elasticsearch. Ça supporte beaucoup plus de formats que le Ingest Attachment Plugin. Euh, L'équipe Elasticsearch a volontairement euh, restreint euh, pour éviter d'avoir du code euh, qui pourrait tourner dans, leur, dans les nœuds Elasticsearch qui soit euh, peut-être pas top top. Euh, donc ils ont restreint au doc, euh, PDF, euh, enfin voilà, vraiment les trucs de base, texte. Euh, là on supporte tout, tout ce que Tika s'est supporté. Ça fait de l'OCR de base, si vous avez installé Tesseract, et bien il va appliquer de l'OCR de base jusqu'à... Présent aussi, il supportait beaucoup plus de métadonnées que le Ingest Attachment Plugin, mais maintenant c'est plus vrai depuis la version 8.2 de la suite. Et puis aussi, supporte supporte l'extraction le, de, de métadonnées non standard. Tout à l'heure, je vous ai dit tout ce qui est standard, il est capable de les retrouver, mais dans les documents, il bah, y a aussi plein d'autres métadonnées, euh, par exemple sur les MP3, des trucs qui ne vont pas être vraiment standards, bah, vous pouvez quand même récupérer avec fscroller, FS que vous ne pouvez pas aujourd'hui avec un euh, Attachment Plugin. Et puis, euh, je ne vous fais pas la démo de ça parce que c'est moins d'intérêt, je vais vous faire la démo finale. Euh, J'ai toujours voulu une, créer une interface graphique pour le projet Fscroller de façon à avoir une petite search box qui permet de regarder et chercher les documents euh, qu'on a euh, dans, euh, dans, indexés dans Elasticsearch. Et euh, bah, je suis très mauvais en interface graphique, euh, je n'ai pas réussi vraiment à faire un truc euh, satisfaisant, ça a consommé trop de temps. Et en je ne sais plus quelle année, euh, Elastic, on a racheté une boîte qui s'appelle Type et, euh, et qui est venue avec un projet qui s'appelle Enterprise Search, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais dans Enterprise Search, il y a un composant qui s'appelle Workplace Search. Donc au tout début, c'était payant, tout ça, etc. Donc moi, je ne me suis pas trop occupé. Et puis un jour, bah, Workplace Search est devenu gratuit, disponible dans la version basique. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai mon interface graphique pour euh, résoudre ce cas d'utilisation. Je n'ai pas besoin de bâtir la mienne. Je vais juste envoyer mes documents, au lieu de les envoyer vers Elasticsearch, vers l'API d'Elasticsearch, je vais les envoyer vers l'API de Workplace Search. Et comme ça, je vais avoir mon interface euh, toute jolie. Je vais vous présenter ce que c'est que Workplace Search, ben oui parce que c'est le moment de la démo. Ça tombe très bien. Donc Workplace Search, c'est toujours ouvert. Ça ressemble à ça, hein. c'est en gros, c'est un fédérateur de recherche pour tous vos documents d'entreprise. Euh, encore une fois, tout ce que je vous montre c'est dans la version euh, gratuite, basique, hein, donc vous pouvez le tester. Évidemment, s'il y a des fonctionnalités que vous voulez, genre je veux me connecter avec un URL d'app et ce genre de trucs, ça ça va être payant, mais voilà, de base tout est gratuit. Euh, L'idéal pour le tester c'est d'ailleurs dans le cloud, c'est plus simple à déployer. Mais avec un bon Docker Compose, vous y arrivez aussi. Euh, et donc là, par exemple, j'ai défini plusieurs sources. J'ai défini une source qui va aller chercher du contenu sur Dropbox et qui va l'indexer donc a priori c'est toutes les heures par défaut il va indexer le contenu voir s'il y a des nouveautés et pareil pour GitHub et vous pouvez en rajouter d'autres hein. vous pouvez rajouter plein d'autres sources voilà, j'ai aussi du Gmail mais euh, j'ai voilà, Confluence, ServiceNow GitHub, Enterprise Server, Google Drive etc. donc tout ça voilà, vous fédérez la recherche en fait, au, main, au sein de la même, euh, du, du, même, euh, du même moteur de recherche et puis vous avez ce truc là Custom API Source quand vous n'êtes pas dans un de ces cas là bah, vous pouvez fournir vos propres euh, euh, vos, vos propres euh, sources donc Voxel par exemple, j'en crée une voilà, ça va vous allez pouvoir la configurer et puis euh, et, et lui envoyer des documents, il va falloir euh, rajouter euh, des, des des, comment s'appelle des clés d'authentification mais voilà, ça se fait euh, très facilement et ben c'est ce que exactement va utiliser FS Crawler en fait, il va utiliser cette custom API pour envoyer les documents euh, dedans donc tout ce qu'il aura collecté Soit vous l'envoyez vers Elasticsearch, soit vous l'envoyez vers euh, Workplace Search. Je tiens, je vous montre Workplace Search, je crois que je l'ai ouvert déjà. Donc ça ressemble à ça de base. Voilà, je fais une petite hop, recherche. Non, je vais là. Donc voilà, là je suis connecté sur mon Gmail, sur GitHub et sur Dropbox. Donc si je cherche un truc, je cherche David par exemple. Voilà. j'ai des documents dans Dropbox, j'ai des documents dans Gmail j'ai des documents dans GitHub et je peux aller faire de la navigation par facette, aller dans GitHub, je vais aller voir les pull requests bref, c'est un moteur de recherche quoi, de documents, hein. il n'y a rien de transcendant là-dedans hop, je retourne ici, non, je vais retourner là euh, ok, donc je vais aller dans mon projet FS Scroller et je vais aller le démarrer elle est où la ligne Elle est là donc je vais le mettre en mode euh, debug, de façon à ce que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc là, il m'accueille et il me dit j'ai trois jobs euh, qui ont été définis. Et euh, le, celui que je veux utiliser, c'est le premier, qui est le demo Workplace Search, où je vais prendre tous les documents d'un de mes répertoires et je vais les envoyer. Donc ce qu'il fait ici, il prend les documents un par un, en espérant qu'il arrive à se connecter. Oui, il y arrive. Voilà, il prend tous les documents un par un, il fait l'extraction dont on a parlé tout à l'heure des métadonnées et du texte, et pour chacun des documents euh, qu'il a trouvés, clac, il les envoie vers euh, Workplace Search. Et puis à la fin, il va s'arrêter. Alors ils envoient en mode bulk. Donc ça y est, là j'en avais, je sais plus, 20 et des poussières. Du coup, quand je rafraîchis, quand je réouvre ma page, là, je vois, ah oui, ça y est, j'ai une nouvelle euh, Custom Source API qui, qui est là, et j'ai 26 documents à l'intérieur que je peux aller voir. Donc on peut aller regarder le détail. Donc ils sont là, voilà, synchronisés il y a moins d'une minute. On peut regarder le contenu, mais ça pas tant chose choses d'intéressant. Par défaut, Fscroller va générer le bon schéma qu'il vous faut, avec les bons noms de champs, etc., qui vont être supportés par euh, Workplace Search. Bon, il y a encore des petits bugs <rire> à gérer, mais bon, est... les pull requests sont les bienvenus, comme on dit. Euh, vous pouvez changer le UI, par exemple, là je l'ai mis en noir par défaut, mais vous voulez, je sais pas, du rose, vous faites ça. Vous voulez changer le subtitle, que ce soit pas le name, mais autre chose, l'auteur par exemple. Je vais remettre le name. Voilà, vous, vous présentez les résultats comme vous voulez, et aussi les résultats détaillés. Ou Vraiment, là, j'ai champ par champ, je dis ce que je veux, si je ne veux pas le, je sais pas le text size, par exemple, là, je le viens Et je sauvegarde, pourquoi pas. Ça, vous pouvez l'éditer euh, comme vous voulez. Et donc, je peux retourner dans ma search application de tout à l'heure. Et je vais me retourner ici sur la page d'accueil. Je rafraîchis. Et donc voilà, maintenant j'ai bien euh, aussi en source mes euh, documents euh, qui viennent de, de mes fichiers locaux. Donc je tape David. Ok, je peux aller naviguer dans les 8 documents qui contiennent David. Donc je vois, j'ai du, du, du MP3, vous voyez, il a réussi à extraire quelques données. Donc euh, bon, pas non plus grand, grand chose ici. Et puis j'ai mon un test OCR.PDF. Celui-là, vous voyez que j'ai du texte qui a été extrait. Vous voyez tout le texte qui est extrait ici. Si je clique dessus, j'ai cette vue détaillée dont on parlait tout à l'heure. Okay. Et en fait, je peux cliquer aussi pour aller ouvrir le document. Et là, alors il y a une partie qui est en image, donc ça, ça montre que la partie OCR a fonctionné. Et là, il y a une partie qui est en texte pur, donc l'OCR a mar marché. Mais vous devez vous dire, comment il a pu ouvrir le document alors que j'ai indexé les trucs locaux et là, mon service, il tombe dans le cloud. Bon, ben bah, en fait, j'ai triché. C'est que simplement... Ici, j'ai démarré, mais c'est un truc que vous pouvez faire vous-même. En gros, j'ai démarré un serveur, ici, euh, Python, HTTP, qui expose euh, le répertoire que j'ai scanné avec FS tout simplement. Donc vous faites pareil, vous montez un service web qui expose les documents, puis euh, il va vous donner automatiquement la bonne URL pour aller euh, chercher euh, dans cette arborescence euh, le bon, euh, votre document et euh, l'exposer à vos utilisateurs. C'est une façon de faire. Alors, il est... je crois que j'ai... 10, 15... ouais, vois, on y est presque, là. Euh, je, je dois finir à, 20, à 35, je crois. Ah, c'est écrit derrière, 8 minutes. Ah, que suis-je bête. Alors, euh, ah oui, non, j'ai un truc que je peux vous montrer, puisqu'il me reste un petit peu de temps, c'est que Workplace Search aussi, il a une petite... Euh, oh, je suis bête, j'ai fermé tout mon browser. Bon, je vous montrerai pas. Tant pis. Il avait une petite subtilité, il sait reconnaître quand vous dites euh, « updated by David, euh, recently ». Voilà, il s'est adapté le champ date, il s'est adapté, il sait lire un peu tout ça. Il y a une petite magie, mais bon. Ça vaut ce que ça vaut pour l'instant, c'est des trucs qui vont s'améliorer. Pour être transparent, euh, l'équipe euh, Workplace Search a développé quelque chose qui ressemble un petit peu à FS Crawler, donc qui va être officiellement supporté par Elastic, qui s'appelle ce Network Drives Connector Package. Ça fonctionne pas exactement de la même façon, mais ils sont en train de bosser dessus, donc je vous dis, ça existe, il y a une version bêta de ce truc-là si vous voulez le tester aussi. Au moins, c'est supporté euh, par l'équipe officiellement. Et je vais avoir euh, donc un petit peu de temps pour des questions. Les pull requests sont évidemment les bienvenus. Il y a par exemple quelqu'un qui m'a fait une pull request sur euh, Docker. Je ne connaissais pas grand chose à Docker. Et qui a rajouté tout le support de FS crawler, enfin euh, des images Docker. Donc voilà, c'est plein plein de choses à, à faire. Il y a plein d'issues ouvertes. Et alors, pour les premières questions que je vais avoir, j'ai des cadeaux. D'abord j'ai les de chaussettes, deux. Et après j'ai autre chose. Alors, ah, vas-y. Question très bête, l'ouverture du fichier, il n'y a pas de sécurisation Non, il n'y a aucune sécurisation parce que là, c'est mon serveur HTTP euh, Python qui, euh, qui fonctionne directement. Elles sont belles, les roses. Je les aime beaucoup. Toi tu, euh, tu as évacué rapidement Logstash au départ. Oui. Euh, et je me souviens pas l'avoir vue dans l'architecture, la nouvelle plateforme. Oui, en, en fait, elle, elle y est, mais elle est euh, cachée dans intégration. Connect, collect et alerte. Elle est là, en fait. Donc, ok, donc c'est un produit qui continue d'être supporté. Oui, oui okay. ça continue d'être supporté. Et pourquoi tu pas créé un plugin euh, J'avais commencé, mais je ne suis pas bon en Ruby. Mais effectivement, euh, j'avais fait un, un, une intégration euh, Tika dans Ruby en tant que codec. Et, euh, et l'autre truc, c'est qu'il n'y avait pas d'agent bits non plus. C'est eux qui sont chargés de collecter les fichiers. Normalement, il n'y a pas d'agent bits qui fait du crawling de fichiers. Okay. Ça lit le contenu d'un texte, donc des logs, et ça parse, et ça envoie, envoie pardon, chacune des lignes. Mais ça ne fait pas du crawling en tant que tel. Donc J'avais voilà, déjà mon code qui existait avant que Logstash et Bits arrivent. Autre question des balles. Attention qu'ils font de la lumière. Bon. Ah, voilà. Attention. Oh Alors ça va tout mettre à plat. Euh, voilà, j'ai pas vu de configuration particulière euh, sur euh, ni sur euh, Tika ni sur euh, Tesseract là-dessus, s'il y avait des trucs particuliers à faire. Euh, la seule chose que j'ai vu en conf euh, potentiellement, c'est donner des fichiers de langage pour euh, supporter genre l'hébreu, le grec et compagnie, où là il y a des, un peu de conf à faire, mais euh, dans les images Docker qu'on me propose, c'est installé avec le bon Tesseract aussi euh, par défaut. Par part ça j'ai pas vu. Mais tout est extrait à plat de toute façon. C'est pareil, euh, question analogue, les pdf on n'extrait pas par page. On extrait, euh, on extrait tout le texte à plat. Il n'y a pas d'extraction par page, malheureusement. Ouais, je te vois. Du coup, on ne sait pas à quel endroit le document... Non, on ne sait pas, attention <rire> Et après j'ai des... Non, on ne sait pas exactement où c'est trouvé. La seule chose qu'on peut, qu peut faire, c'est faire du highlighting. Dans Elasticsearch, où il va extraire dans, dans le, le texte une partie de la phrase. Mais ça ne te donnera pas le numéro de page. Tu ne pourras pas ouvrir le document à la bonne page. Tu pourras juste voir un peu le texte dans le contexte. C'est tout. J'ai des porte clés en acier. Ça fait beaucoup plus mal. Donc ça, attention. Il va falloir euh, venir les chercher. J'en ai trois. Et après, j'ai les stickers. Oui, vas-y. Je suis embêté avec cette question, je ne sais pas trop. Euh, je, en tout cas, je sais que l'équipe veut, veut se servir de la popularité d'FS crawler pour migrer beaucoup de gens sur euh, le nouvel outil. Est-ce qu'il supportera la même chose Est-ce qu'il fera la même chose Je ne sais pas. Je pense qu'il sera mieux intégré, c'est sûr. Euh, la différence fondamentale, c'est que moi, je me discute soit avec Workplace Search, soit avec Elasticsearch. Je ne suis pas obligé de passer dans Workplace Search aujourd'hui. Eux, ça ne fonctionne qu'avec Workplace Search, donc je ne sais pas si on va à la fin être compétiteur, alors que je suis employé, mais je ne sais, sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le coup. Oui, bah ouais, c'est pareil, euh, Joker. Tiens, tu pourras venir chercher. Euh, <rire> mais euh, peut-être que mon code est trop merdique en fait, et voilà, et qu'il n'est pas beau à lire. Et... <rire> non, non, non, non. Euh... Après, c'est du code Java, donc je ne sais pas. Eux, ils ont fait ça en quoi? Euh... Je sais plus en quoi ils ont fait, est-ce qu'il y a du Python ou du Ruby aussi Je sais que la partie Workplace Search est en Ruby, mais je, ouais, je sais plus en quoi ils ont fait ça. Je, Ouais, je peux pas te dire. Deux minutes. C'est bon Pas d'autres questions Ah, j'ai oublié un truc super important. Eh ouais, il faut faire un sourire. Nicolas, je te vois pas. Ah, voilà, c'est bon, j'y suis. Allez, ah, j'enlève mes lunettes, sinon ça fait vieux, quand même. Ouais, cool <rire> ben Merci à toutes et tous.